Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Booktubing de la Bibliothèque Louise Michel spécial unpacking, déballage donc du carton, j'ai le cutter, déballage de la nouvelle commande DVD Alors c'est la commande de fin janvier, elle a une particularité, c'est que c'est généralement la commande la plus importante de l'année, alors là on n'a qu'une partie de cette commande Pourquoi c'est une commande importante dans ce début d'année Parce qu'on rattrape euh, les commandes de euh, novembre, décembre et janvier Donc on a énormément de nouveaux DVD qui viennent d'arriver Et on va regarder ça ensemble Donc le carton contient plein plein plein de nouveautés Je vais en détailler certaines Juste certaines je vais les montrer un peu, un peu plus rapidement on va commencer par Victoria, donc euh, le film avec Virginie Fira qui euh, est très très très nommé au César, qui était à l'ouverture de la semaine de la critique. Euh, une sorte de comédie amère euh, plutôt, plutôt sympathique sur une femme un peu débordée. Un film vraiment, vraiment très chouette, une très bonne comédie. On a aussi reçu un petit boulot euh, avec Romain Duris et Michel Blanc, qui est le dernier film du réalisateur de L'Arnaqueur. Euh, je pense que ça va valoir le coup Donc je déballe vraiment en fonction de ce qu'il y a dans le carton La Tortue Rouge qui a été présentée à Cannes et qui est nommée à l'Oscar du meilleur film d'animation, qui est également nommée au César du film d'animation euh, un film absolument magnifique euh, sans dialogue, rien vraiment très très très, très beau, bon, très touchant encore Cannes, parce que c'est un peu la saison des films cannois. Tony Herman, euh, la révélation euh, du festival de Cannes. Un premier film euh, assez indescriptible euh, qui risque bien de rafler le César du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur film étranger. Donc un sacré, euh, un sacré palmarès en perspective pour ce film, ce premier film. La saison 4 de Wallander, on a saison 1, 2 et 3, encore avec Anna Sbrana. Donc très bien. On a également un film avec Soko, Voire du Pays, euh, un film hein, au sujet euh, pas évident, euh, qui, euh, à mon avis, euh, doit vraiment valoir le coup. Euh, ensuite, ah, on a toujours, euh, toujours Cannes, hein, décidément, euh, dans la compétition, Rester Vertical d'Alain Guirodi, hein, réalisateur de l'Inconnu du Lac et de beaucoup d'autres films. Un film euh, qui était très apprécié par euh, notre collègue Élise. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, on, on a encore du Cannes, là on va continuer. Un, un favori pour les Césars, Divine, Caméra euh, à Cannes. On a aussi euh, dans le cinéma français, on a France de François Ozon, 11 nominations euh, au César. Donc un film a priori euh, impeccable euh, toujours. On a également l'effet aquatique, quinzaine des réalisateurs, le dernier film de Solveig Spag euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ah, Trois films plus jeunesse, Tarzan, réalisé par David Yates, le réalisateur des derniers Harry Potter et récemment les, les Animaux Fantastiques. Le Suicide Squad, qui a cartonné cet été avec les, les super-héros méchants. Et puis, euh, un que j'ai plutôt bien aimé, S.O.S. Phantom, le, euh, le reboot de la série S.O.S. Phantom avec euh, des actrices. Euh, notamment Kristen Wigg euh, qui est absolument génial dans ce film. On a également la saison 5 de Girls, pour les gens qui suivent Girls, euh, cette saison 5 est très bien. Euh, moi j'avais des réserves sur la saison 4, je trouvais que la série s'éparpillait un peu, et la saison 5 vraiment raccroche les wagons, et c'est vraiment une super bonne surprise euh, cette saison. Euh, Commande Shera, pardon, pas bien, Commande euh, le titre original c'est euh, Hell and High Water je crois, j'ai pas le, le, le titre précis Trois nominations Golden Globe, le film est nommé à l'Oscar du meilleur film Jeff Bridges est nommé euh, en second rôle donc c'est pareil, c'est un film qui a une super, super critique, une super renommée euh, toujours jeunesse Steven Spielberg Le bon gros géant adaptation du Roald Dahl on a euh, Baden Baden donc là c'est plutôt Berlin très très bon film on a encore euh, série télé la saison 2 de l'avocat de Walter White Better Call Saul euh, toujours jeunesse l'excellent Comme des Bêtes là c'est pas très jeunesse Le Dernier Train pour Busan donc un film euh, asiatique qui a eu un, un accueil critique extraordinaire cet, cet été et euh, voilà. Bienvenue à Marie Gaumont. Je continue, j'accélère un tout petit peu. Le Fils de Jean de Philippe Lioré, hein, c'est pareil, c'est nommé au César, euh, ça risque d'être peut-être dans le palmarès, on ne sait pas. Euh, Jason Bourne, euh, film d'action, euh, peut-être un petit peu moins bien que les précédents, mais ça peut valoir le coup d'œil pour ceux qui y sont très fans. On continue dans les séries télé avec Jour Polaire, la série avec Leila Bechti qui a été diffusée récemment sur Canal+, qui a une très très bonne réputation aussi. Alors ça, c'est un... Je ne l'ai toujours pas vu, mais ça a une réputation géniale. Love and Friendship de Witt Stillman, euh, avec Kate Beckinsel et Chloé Sevigny. Petit coup de cœur en perspective, même si je pas encore vu. Mr. Robot, série télé, saison 2. On a adoré la saison 1, la saison 2 euh, promet énormément. Une comédie euh, populaire, Radin, avec Danny Boone. Et on, on s'est fait un peu plaisir pour la sortie euh, du troisième Star Trek, sans limite. On s'est euh, pris un coffret pour avoir un deuxième exemplaire euh, du 1 et du 2. Donc la, la trilogie euh, récente de Star Trek dont les deux premiers ont été réalisés par J.J. Abrams. Et le troisième est vraiment très chouette, c'est un, un très bon film d'action, un, un peu à l'ancienne, très réussi. Voilà, donc ça c'est une partie de cette commande, on, a, on espère recevoir la suite. Tout ça, ça va être en rayon très vite parce que je m'en occupe immédiatement. Et euh, donc n'hésitez pas, euh, dès que ça sera en rayon, à faire des réservations ou à venir les emprunter à la bibliothèque. A bientôt